Bonjour à tous et bienvenue sur ma page La Cuisine de Sophie Donc vous allez commencer par préchauffer votre four à 180 degrés Alors ensuite vous allez récupérer vos noisettes et vous allez les, euh, les émietter en fait, les casser Moi je fais un aplatissant avec un couteau euh, Parce que je veux des euh, morceaux assez grossièrement coupés en fait Soit gros ou petits, c'est pour que ça soit craquant dans le cookie Mais vous pouvez les faire en poudre si vous ne voulez pas de morceaux comme vous le souhaitez. Donc voilà, il faut, faut une tasse d'amande coupées, ensuite euh, dans un récipient vous prenez donc vos oeufs, vous allez y mettre deux blancs d'oeufs. Donc vous trouverez toutes les quantités que vous aurez besoin dans la description ci-dessous. Hein. Donc tout simplement les blancs d'oeufs. Alors moi après si j'ai un conseil à vous donner euh, ne jetez pas les jaunes d'œufs tout simplement vous allez trouver beaucoup de pâtisseries ou autres qui n'utilisent seulement que les jaunes d'œufs, donc vous pouvez vous en servir pour autre chose donc évitez le gaspillage ensuite vous allez rajouter donc 2 euh, cuillères à café de miel alors moi j'utilise ce miel parce que c'est un miel que j'utilise quotidiennement en fait acheté dans le commerce tout simplement mais euh, oh n'importe quel miel peut faire l'affaire hein. Et donc ensuite le zeste de citron jaune. Il vous faut environ une demi cuillère à café euh, de zeste de citron jaune. Euh, voilà, j'essaye d'en mettre pas trop non plus parce que c'est assez fort quand même le zeste de citron. Mais bon, si vous aimez vraiment ça, bah, mettez -en, tout simplement, mettez-en plus. Hein. Donc voici, comme ceci, vous le mettez avec le reste des ingrédients. Et voici donc vous allez ensuite le mélanger. Moi je mélange avec une fourchette parce que je trouve ça mieux pour mélanger euh, des œufs mais euh, vous pouvez faire ça avec un fouet enfin ce que vous avez. Hein. Et mélanger. Puis vous rajoutez donc vos noisettes coupées en morceaux gros ou petits comme vous préférez. Voici mélanger je vous ai pas montré aussi mais il faut aussi rajouter un œuf complet et euh, deux cuillères à café de farine voilà, je les ai pas filmés tout simplement j'ai oublié de les filmer mais voilà donc ensuite une fois que tous vos ingrédients sont bien mélangés euh, vous prenez donc une plaque de cuisson vous y mettez un papier cuisson comme ceci pour ne pas qu'il colle et vous formez voilà comme ceci en fait comme un cookie ce qui ne vont tout simplement pas gonfler euh, ni s'étaler ni rien donc former la forme que vous voulez au four, à la sortie du four, pardon. Voici et donc formez tous vos cookies. Comme ceci. Donc une fois qu'ils sont tous formés, euh, vous allez donc les mettre à cuire au four que vous avez déjà préchauffé à 180 degrés. Vous allez les faire cuire pour 15 minutes. Alors, cuisson à surveiller, ça dépend si votre four est plus ou moins puissant. Donc voilà, donc une fois qu'ils sont cuits, comme ceci, vous pouvez voir, ils sont un petit peu dorés. Donc, euh, redécollez-les encore chaud, ça sera plus simple, parce qu'après, sinon, ils vont se casser certainement. C'est comme ceci, avec une lame de couteau, vous passez dessous. Et moi c'est. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner.